Salut salut, ici c'est Rex Potam, et voici donc un épisode un petit peu particulier, un petit peu euh, ben, hors-série, hors qui concerne euh, les musiques de Halloween. Euh, je me suis pris au défi hier, donc hier le 30 octobre. Hein, Aujourd'hui on tourne, il est 31 octobre, il va être temps de sortir l'épisode d'ici quelques minutes. Euh, c'est presque du live, euh, pour le coup. Euh, je voulais te faire une petite vidéo donc sur la composition des musiques de Halloween. Mais avant toute chose, bien entendu, si tu le souhaites, tu peux t'abonner à ma chaîne et activer la cloche pour être notifié des prochains épisodes. Et euh, j'ai aussi écrit un dossier, donc Compotam, le compagnon, qui peut t'aider à, euh, toi aussi, te lancer sur le chemin de la composition ou poursuivre un petit peu mes vidéos. Euh, voilà, donc le lien est dans la description. Et donc, tout de suite, une vidéo sur la musique de Halloween. Bon épisode alors euh, j'espère que ça va bien se passer j'ai des petits soucis techniques mais bon on va y arriver. Euh, je vais te présenter donc ce que j'ai fait en fait je l'ai fait euh, un petit peu en mode rush euh, aussi d'ailleurs euh, c'est à dire que je tourne là on est le 31 octobre donc c'est pour maintenant en fait hein, c'est presque un live euh, le temps de monter tout ça et ce sera ce sera mis sur internet euh, je vais te montrer donc la musique je l'ai composée hier d'un bout à l'autre et mixer et fait la vidéo etc et je vous ai un petit peu ce que j'avais fait euh, alors une musique d'Halloween, qu'est-ce que c'est euh, Déjà au niveau des instruments, hein, euh, tu vas voir qu'il y a des choses assez typiques euh, de ce type de musique, que ce soit euh, le clavecin, c'est marqué piano sur mon écran, mais, moi, mais en fait c'est un clavecin dans une des versions ultérieures, tu vas voir que j'aurais corrigé le nom. On retrouvera de l'orgue, on retrouvera de l'accordéon aussi, assez souvent qui est euh, une réminiscence un peu de la partie clownesque de la chose, un peu le, le cirque, les clowns et toutes ces choses-là qui font un petit peu... Euh, peur à certaines personnes, enfin bon, c'est censé être enfantin, mais en même temps, c'est un peu glauque. Euh, et d'un point de vue plus musical, on retrouve des choses telles qu'un rythme cassé. Hein, un, pas des rythmes carrés habituels, les 3-4, les 4-4, quoi que le 3-4, ça peut encore se trouver, mais euh, des rythmes un peu plus compliqués, tels que ici, du 7-8. Donc le 7-8, c'est un 4-4 à qui on a enlevé une croche quelque part, il faut le voir comme ça, c'est une mesure tronquée. Euh, donc on est toujours un petit peu bancal. Et au niveau des harmonies, alors on part sur une tonalité mineure, en l'occurrence c'est un seul mineur, auquel on va adjoindre... Euh, on va adjoindre, on va adjoindre, ben, du coup... Euh, comment te dire ben Sa seconde diminuée, hein, euh, donc là ici le La bémol, et sa quinte diminuée, donc en l'occurrence le... Ré bémol ou le Do dièse en fonction des en harmonie, mais c'est un peu l'idée hein. qu'un diminué ou augmentée c'est la même chose, on va trouver des tritons, euh, histoire d'avoir des harmonies qui dérangent un petit peu. A partir de là, bah, on essaye de construire, donc bah, je te présente déjà la mélodie. Voilà, et l'idée c'est de faire une ritournelle, c'est pour ça qu'on termine sur un reset qui va permettre de relancer le, le sol mineur. Donc si je te représente avec toute l'harmonie. Voilà. Euh, donc avec un rythme assez, euh, assez enlevé. Hein. Donc c'est quelque chose qui est assez vivant. En l'occurrence, on est à 140. Euh, on passe donc à une deuxième version, hein, donc euh, vraiment je suis en mode présentation, hein, je l'ai écrit hier. Euh, donc la cellule qui fait 5 euh, mesures, eh bien, je vais la jouer une deuxième fois, avec la deuxième fois, euh, une deuxième voix, donc la première passe à l'octave, et on rajoute un petit contre -champ, donc euh, voilà ce que ça donne. Et la reprise. Euh, on remarquera qu'il y a pas mal de choses sur le jeu aussi. Hein. Il y a des notes liées, il y a des notes qui sont piquées. Euh, elles sont piquées, mais je les cache entre guillemets. C'est-à-dire que sur la partition finale, elles ne seront pas euh, imprimées parce que c'est vraiment du domaine du jeu plus que du domaine de la partition. Euh, une fois qu'on a donc ces deux cellules qu'est-ce qu'on fait ensuite Et eh bien ensuite on va essayer de composer donc un pont. Hein. Euh, comment je vais faire pour que tu puisses voir des choses Voilà comme ça. Non c'est pas lisible, pardon. Euh, on va aller vers la fin euh, parce que du coup euh, ce qui va être intéressant c'est la suite. Alors qu'est-ce que j'ai fait Je vais le laisser ouvert, ce sera plus pratique. Donc il y a les deux premières fois, donc la première cellule qu'on a vue, la deuxième cellule qui est la reprise avec un deuxième, un deuxième une deuxième voie, et donc ensuite, Ensuite, j'ai composé un petit pont, euh, donc avec des tonalités qui changent un petit peu, qui sortent un petit peu euh, de la tonalité principale, euh, pour mieux y revenir. Donc, euh, avec notamment, euh, notamment, bah on va trouver du, du mi mineur, et euh, sa dominante qui est euh, si bémol. Donc ça nous permet de sortir un petit peu du truc et on revient, mais du coup avec la main droite au clavier, ce qui permet euh, de rajouter un plan sonore supplémentaire euh, sur le parce que euh, oui c'est ça que je voulais dire aussi Halloween, euh, ce sont des musiques généralement où t'as un ambitus qui est énorme, t'as beaucoup de graves et beaucoup d'aigus. Euh, donc du coup là sur la fin j'ai rajouté une octave mais c'est encore pas suffisant et donc du coup euh, on va voir bah du coup j'introduis un deuxième instrument qui est donc l'orgue. Donc ce que je vais faire c'est que du coup j'ai une première construction, tu as remarqué elle est avec quelque chose d'assez systématique, une première phrase en cinq mesures, sa reprise avec un, une deuxième voix, un petit pont sur cinq mesures aussi et la reprise du thème initial encore sur 5 donc on est déjà sur 20 mesures. Euh, on peut considérer que cette partie-là, c'est une première partie, et qu'on va faire un, quelque chose en ABA. A. Donc ce que je vais faire, c'est que derrière, je vais donc introduire l'orgue sur une deuxième partie. Donc voilà son thème, lui en 4-4. Donc pourquoi 4-4 Ça permet de reposer l'oreille. ça permet d'avoir une petite phase de repos euh, tout en restant sur quelque chose de mineur donc quand même pas gayggy hein, c'est pas voilà on garde quelques, quelques petites choses intéressantes avec un reset à la fin euh, sauf que reset, euh, je vais pas le résoudre immédiatement. Donc on arrive sur la cinquième révision de cette chose là, l'orgue. Donc du coup je vais, lui faire partie... je vais lui faire jouer ce pont deux fois. Euh... La première fois donc on revient sur un sol et on recommence du coup, et la deuxième fois ici on termine sur le reset, donc juste voilà en enchaînant les deux fois. en 4 4, ça permet de c'est le calme avant la tempête parce que bah on revient en 7 8 juste après. Et là les deux instruments jouent ensemble. Donc on commence déjà à avoir une amplitude un petit peu plus importante. Donc là, c'est la reprise du point de la première partie. Hein. Avec notamment le pont Et un petit accélérando. Donc là, j'ai la base. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ben, On va rajouter quelques petits instruments. Donc, qu'est-ce que j'ai rajouté J'ajoute un accordéon qui va intervenir qu'à la reprise. Euh, J'ajoute ce que j'appelle un sifflet. Alors, le sifflet, qu'est-ce que c'est euh, C'est un truc moche qui est juste là pour donner des aigus. <rire> euh, je vais te faire écouter, hein. Euh, c'est pas l'instrument final. On verra l'instrumentation après. Euh, mais c'est l'idée, voilà, d'avoir quelque chose d'un peu aérien comme ça qui vient là-dessus. Et ensuite, j'ai une boîte à musique. Alors là, c'est pas une boîte à musique. Là, euh, j'en ai pas dans ce, ces instruments-là. Là, là c'est émulé par une... Pour te dire par une guitare à corde en métal euh, à laquelle j'ai adjoint une pédale, comme ça, ça reste, les notes restent, restent vibrées sans s'arrêter, ça émule assez bien, euh, il se trouve qu'au final ce sera une boîte à musique de chez Labs, BBC Labs euh, et du coup ce sera Octavier parce qu'elle monte pas aussi haut mais c'est pas grave euh, donc bah, voilà ce que ça donne en mode brouillon toujours donc la boîte du musique, la boîte à musique qui du coup fait l'intro en mode lent. Avant que ça parte, bah déjà un peu à base. Voilà pour la musique, donc ça m'a pris quelques heures. Euh, là, qu'est-ce que je voulais te montrer sur le set Pas grand chose en fait. Euh, là, c'est juste une. C'est la même version, sauf que j'utilise des banques de sons différentes. Donc je ne vais pas te le montrer là parce que ce sera inaudible. Euh, juste parce que certains instruments avaient besoin de certaines banques de sons que j'ai utilisées par ce biais-là. Et tu verras que d'autres instruments sont euh, mixés directement sur mon logiciel de mixage. Et le tout dernier, final. C'est juste la mise en forme qui a permis de sortir la partition, qui est donc quelque part par ici. Voilà, partition que tu trouveras à terme sur mon site, euh, d'ici quelques jours certainement. Voilà, une jolie partition, donc avec quelques détails d'interprétation, donc les notamment les, les vitesses hein, donc en Dante, Allegro, tout ça et puis pour l'orgue, eh ben les jeux qui sont utilisés voilà pour cette partie là ensuite, une fois qu'on a fait cette composition, eh ben, il faut faire quelque chose d'un peu joli donc ben là on va passer sur euh, ah j'aurais dû ouvrir c'est pas le bon celui là est-ce que je peux en ouvrir un autre sans tout casser. Ok, bon bah j'ai essayé par tous les moyens, mais bon j'ai des soucis techniques à n'en plus finir. Euh, je voudrais pas non plus que, que ça pénalise le, la sortie de cette vidéo, ce serait dommage. Euh, donc euh, ben, pour euh, la suite ben, c'est du mixage, voulais... c'était la première fois que j'essayais de voir comment je pouvais te montrer du mixage mais du coup ça marche pas, j'ai pas une machine assez puissante hein, tout simplement euh, et pas assez stable euh, donc du coup ben, on va s'arrêter là de euh, toute façon je t'ai montré un peu ce que je voulais voir c'était surtout la partie composition euh, n'hésite pas si tu as des questions à m'en faire part en commentaire hein, bien entendu et à bientôt ciao ciao